Bonjour Alors, troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Celui-ci, je le faisais déjà avant de euh, connaître les fonctionnements des accords Toltec. Ne pas faire de suppositions, ça veut dire euh, ne pas se monter la tête avec des choses diverses et variées et euh, s'imaginer que ceci ou que cela et du coup se sentir mal et... Euh, euh, avoir, euh, enfin, avoir un mauvais ressenti et euh, échafauder tout plein d'hypothèses qui n'ont pas lieu d'être. Je vous donne l'exemple euh, dont je me souviens particulièrement, parce que ma fille, ma grande, avait, euh, elle était en sixième, donc elle devait avoir 11 ans, quelque chose comme ça, à l'époque il n'y avait pas encore Facebook, tout ça, c'était euh, euh, MSN je crois sur, euh, sur internet. Et donc un soir, elle était dans la pièce de vie où était l'ordinateur. Elle discute avec une copine, donc par, par écrit, par chat. Et puis tout d'un coup, la copine visiblement ne lui répond plus. Et je vois ma fille qui blêmit, qui est pas bien. Et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui, qu t'arrive là Et Puis là, elle me dit bah non bah je comprends pas. Euh, je sais pas, euh, j'ai dû dire un truc qu'il fallait pas ou qui est pas bien. Donc là, elle est en train de faire une supposition. Mais je dis bah pourquoi tu dis ça bah, parce qu'elle ne me répond pas, elle répond plus. Et là, ma fille, je lui dis, mais ma chérie, il est 19h30, euh, si ça se trouve, euh, ça fait plusieurs fois que la maman de ta copine l'appelle pour venir manger, pour qu'elle vienne dîner, et euh, peut-être que, euh, voilà, donc là, je fais une supposition, mais pour l'aider à imaginer qu'il y a d'autres possibles. Euh, je dis peut-être que tout simplement elle a quitté et euh, elle, elle, a, elle a fini la conversation. Peut-être aussi que la ligne d'ordinateur, l'ordinateur est tombé en panne ou que la ligne internet est tombée en panne et elle ne t'a pas répondu. Et je lui explique, je lui, dis, mais, je lui pose la question, est-ce que vous avez un mode de communication quand vous mettez fin à une conversation, quand vous discutez comme ça Et là elle me dit, bah non. Donc, je dis, quand tu es dans une pièce à discuter avec quelqu'un, tu discutes avec la personne, la personne elle est là, et si elle part, bah, tu la vois partir. Bon, En général, on ne va pas partir comme ça euh, <rire> sans clôturer la discussion en disant « bon bah écoute, au revoir ou salut, je te laisse, je dois faire quelque chose, il euh, y a un minimum. » Et je lui demande « est-ce que vous faites ça quand vous êtes en ligne comme ça à écrire ben, ?» Il me dit non. Donc évidemment, euh, ma fille s'est retrouvée à faire des suppositions à ce qu'elle soit mal à l'aise et donc moi bien sûr j'ai fait des suppositions pour lui expliquer qu'il y avait peut-être d'autres raisons à ce qui s'était passé et je lui ai dit demain matin je t'invite quand tu vas la voir à l'école à lui poser la question tout simplement qu'est-ce qui s'est passé hier soir comment ça se fait enfin pourquoi tu n'as pas répondu et tu verras bien la réponse et bon. La réponse était tout simplement qu'il y avait eu je ne sais plus quoi, mais ça n'avait rien à voir avec, euh, avec ma fille et avec ce qu'elle avait pu dire. Euh, voilà, Du coup, elle était soulagée. Faire des suppositions, ça amène à forcément entraîner des choses les unes derrière les autres qui peuvent être plus ou moins catastrophiques. Et en tout cas, certainement, qui peuvent entraîner des problèmes de communication. Dans la vie de couple, c'est très fréquent. On va supposer que le conjoint va faire quelque chose alors qu'il n'a pas du tout prévu de le faire. Mais comme on n'en a pas discuté avant avec lui, clairement, en, en lui demandant bah, est-ce que c'est toi qui vas faire les courses ou est-ce que c'est moi qui y vais ben bah, on, on va supposer que c'est l'autre qui va les faire. Et puis le soir arrivé, ah bah t'as pas fait les courses Bah non, je pensais que c'était toi. Donc chacun fait des suppositions de son côté. Et vous savez ce qui peut <rire> ressortir derrière, un joli petit conflit bien carabiné, surtout quand ce sont des choses qui se répètent régulièrement. Donc ne pas faire de suppositions, c'est quelque chose qui amène à demander à l'autre régulièrement, quand on est en conversation, quand on est en relation, est-ce que c'est bien, est -ce est bien ça que tu as voulu dire Ou est-ce que c'est bien ça que tu fais est-ce que c'est euh, -ce est bien comme ça que tu as voulu t'exprimer, etc. Et l'autre va répondre. Par exemple, pour l'histoire des courses, il suffisait tout simplement de demander, bon, est-ce que c'est bien toi qui vas faire les courses ce soir L'autre y répond oui ou il répond non. Et après, <rire> à vous de vous organiser. Mais on n'est pas sur une supposition en imaginant que l'autre va faire quelque chose et ne le fait pas. Voilà. Et c'est pareil pour tout plein de choses au niveau de la communication ne pas faire de suppositions c'est vraiment une clé très très très importante et si vous arrivez, si vous la mettez vraiment en pratique, ça va vraiment vous faciliter la vie ça va limiter les conflits que ce soit avec vos enfants avec votre conjoint, avec votre famille avec les collègues de travail, avec vos relations sociales, vous allez voir que cet accord là, il est juste magique, il apporte Beaucoup, beaucoup de bien-être relationnel. Voilà pour ce troisième accord Toltec, ne pas faire de suppositions. Et je vous retrouve dans une autre vidéo pour le quatrième accord.